Alors je m'appelle Gurvan, j'ai 21 ans et je suis étudiant à IMT Atlantique en spécialité informatique, réseau et télécommunication. Et la particularité c'est que je suis également en alternance chez Orange au poste d'ingénieur en communication en J'ai effectué un DUT Réseau et Télécommunications après mon baccalauréat et je souhaitais approfondir toutes les notions que j'y avais découvertes et je souhaitais rester dans une situation plutôt généraliste. Et IMT Atlantique, de par son excellence académique, m'attirait fortement en plus du fait que la, la formation à dominante euh, informatique Réseau et Télécommunications permettait d'approfondir tous les concepts que, que je voyais. D'abord, j'avais été convaincu par mon DUT parce que je, je l'ai effectué en, en alternance, donc forcément, euh, j'ai voulu continuer. Plus sérieusement, le DUT en alternance, tout comme l'école d'ingé en, en alternance, ça permet de développer une forte expérience professionnelle, d'étudier des, des concepts, des notions en cours que l'on va voir directement en application dans le monde de l'entreprise. Et surtout, l'alternance, c'est faire le choix d'une employabilité majorée et surtout d'une autonomie financière assurée. Ce que je préfère dans ma formation, outre son excellence académique, c'est que c'est une formation généraliste qui nous permet, après deux années de tronc commun, de se spécialiser dans des domaines vastes et diversifiés comme la cybersécurité, la data science ou encore le domaine de la santé. Et c'est vraiment ça le plus d'IMT Atlantique, c'est que oui, on est généraliste, mais ça nous permet de, de spécialiser dans plein de domaines différents et, et d'augmenter le champ des possibles.